L'accélérateur Santé Prévention du BTP est destiné à promouvoir des solutions innovantes qui cherchent à réduire l'accidentologie et améliorer la santé pour les travailleurs du BTP. C'est un cadre un petit peu pour la mise en relation des start-up et des entreprises du bâtiment. L'accélérateur est un écosystème de personnes qui ont tout un intérêt à faire baisser l'accidentologie et augmenter la santé des travailleurs du BTP. Donc on retrouve d'un côté les porteurs de solutions innovantes qui sont pour la plupart des start startups et de l'autre côté des entreprises du bâtiment ou également nos quatre partenaires fondateurs parmi lesquels ProBTP. Et donc l'accélérateur crée un petit peu un cadre de, de dialogue et d'échange d'expérience entre ces deux types d'acteurs. On a à ce jour 15 startups au sein de l'accélérateur qui portent toutes des solutions innovantes euh, sur ces thématiques-là. Oh, oh,